Qu'un médecin dans le rafrancer, qu'un point de profit sur la chaîne électrique. Je poursuis plus tes pensées. Qu'un soir ou l'inspirer, t'as des déliques. Mes propos restent censés. Excentré, excentrique, exalté, exotique. Des pensées, érotiques, est-ce rentré, érophile Surcussion, hypnotique. Profusion, hypocrite. Dans le raté, plumique. Qui rêve une carrière iconique Le rapport mauvaise, image et mécra Misogynie comme dans la politique. Il ne vient pas de star du cinéma. Je te parle même pas de l'église catholique. Du sexe et de la violence, et vendu. Regarde la place de toutes les branleurs Pour recours la police des grandeurs Mais les trois gardes ne sont que des membres